Le pré-patch est arrivé avec son scaling du contenu et des personnages, comme tu n'es pas sans le savoir, désormais on est niveau 50 au maximum et il y a eu également la refonte des classes. Ce qui m'amène à une question super simple, est-ce que c'est plus dur ou plus simple qu'avant hmm. Pour cela on va voir un petit peu tout, on va voir du mythique plus, de l'avant après, du raid avant après et également je vais te parler de PVP dans cette vidéo. Pour cela on va se baser sur deux choses très simples On va se baser sur mon expérience personnelle J'ai eu l'occasion de faire un tout petit peu de différents modes Et on va se baser également sur de la donnée, de la donnée, de la donnée des meilleurs joueurs Parce que bah, je kiffe ça, manger de la donnée Voilà, c'est le but de ma vie, hein, c'est comme ça alors, en termes de donjons mythiques, j'ai juste eu l'occasion de faire des clés aux alentours de 20. Donc, on peut voir un 10 20, Toldagar de 19, Repos des Rois 17. Ce qui m'amène à être le premier Rogue Illichial Alliance. Wouh Qu'est-ce que ça donne, du coup, au niveau des clés Donc, de mon ressenti personnel, c'est plus simple. Donc, voilà, c'est plus simple. Une 20 à l'heure actuelle est plus ou moins équivalente à une 18 ou une 19 au niveau du pré-patch. Je pense qu'on peut, limite, mettre un écart de 1 à 2 au niveau des clés. Alors, évidemment, plus tu montes, moins... Euh, L'écart est grand, mais il y a quand même de la différence. Et quand on peut regarder, après, au niveau des grosses brutes, des gros joueurs, typiquement, ils ont déjà tombé, par exemple, du tréfonds putride en 30. Ça a été fait il y a 16 heures, donc il <rire> n'y a rien de temps. Les mecs ont déjà eu le temps d'apprendre leur classe, de tester, etc. Il y a quand même eu des modifications. Là, on peut le voir, ils l'ont fait avec du chasseur, du voleur et du DK impie. Parce que DK impie est devenu vraiment balèze. Donc là, ils ont fait leur petite clé en 30. Et sur du tréfonds putride. Et si on regarde par rapport à avant, la plus haute sur toute la saison 4 de BFA, toute la saison 4, tout un fixe inclus. La plus haute tombée en tréfonds putride, c'était une 29. Donc déjà, ça te donne une bonne idée d'à quel point l'équilibrage a été fait. C'est-à-dire que effectivement, on est un tout petit peu plus fort par rapport à du donjon mystique comparé à ce qu'on pouvait avoir avant. Ce qui te permet de pêcher encore plus haut ton RIO ou genre le truc si c'est quelque chose qui te fait kiffer. D'ailleurs si on est juste par curiosité et qu'on va voir un peu les trucs qui ont été tombés il n'y a pas très longtemps on peut voir qu'ils ont déjà tombé du filon en 30, du junkyard qu'ils ont plus de évidemment en 29 donc c'est comme quoi le DPS voit toujours bien parce que réussir à plus 2 c'est quand même solide même si sur le papier c'est la clé la plus simple parce qu'il y a les électrocutions etc ça reste quand même déjà super propre de réussir à timer du 29, ils ont déjà fait du 29 toldag Etc. Donc, bon après c'est les deux grosses équipes hein, L'équipe de nerf tank, euh, l'équipe de transem etc. Ce sont des, euh, des gros joueurs ça ça a aucun aucun doute Mais quand même on peut voir qu'il n'y a pas trop de difficulté à refaire Des grosses clés et globalement c'est plus simple De faire du mythic plus Mais désormais du coup niveau raid qu'est ce que ça donne Bon mon expérience personnelle déjà hein, Pour commencer j'ai eu le temps de juste faire Un seul boss merci les problèmes des déconnexions On a jamais réussi à être vain Parce qu'il y avait des écrans noirs des déconnexions des machins Bref je vais te le montrer en stream Bon bah vu que ça s'est jamais lancé, j'ai jamais lancé de stream Bon voilà, c'est bête et méchant On peut voir du coup que j'ai juste eu l'occasion de faire Irion Et qu'on l'a tué en 5 minutes Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on mettait avant On mettait, je sais pas, aux alentours de 3.30 Peut-être 3,50, un truc comme ça, ou devant les 4 minutes, mais enfin, en tout cas, on mettait moins de temps. Après, c'est aussi le temps que les personnes prennent en main leur, euh, leur petite classe. Et là, comme on peut voir, moi, j'étais à 3000 de DPS, pourtant, j'ai quand même perf à 82, <rire> ce qui n'est pas énorme. Hein, et si vous voulez regarder rapidement, au niveau des logs de ma petite guilde, on peut voir que, bah, par exemple, je suis quand même un 4 DPS en dessous du joli, euh, joli prêtre. Bon, bon après ouais, c'est lénie, il est très chaud, mais voilà. Bref je te ferai une vidéo de toute façon sur qu'est-ce que ça donne l'équilibrage des DPS sur le pré-patch, c'est la prochaine qui va arriver. Mais là, c'est pour te parler globalement des durées des fights. Donc, j'ai pas assez de données par rapport à moi-même pour avoir un bon avis là-dessus, par rapport à mon expérience de jeu personnel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser simplement sur les temps de clean avant le pré-patch et après le pré-patch. Donc, pour regarder au niveau des raids, on va se faire kiffer, on va se faire plaisir, on va regarder par temps sur des boss Iconique, voilà les boss iconiques, on va prendre quelques boss et on va regarder un petit peu quel temps le plus rapide ils avaient fait sur toute la saison 4, 2, donc post nerf 2, hein, donc sur toute la saison, sur la dernière patch avec toutes les corruptions etc au niveau de BFA 8.3 et ensuite on va regarder désormais avec le pré patch quels sont les meilleurs temps réalisés par boss, c'est parti donc on va commencer avec Irion parce que c'est le tout premier et que c'est rigolo à faire même si c'est pas le plus le plus représentatif forcément. Donc ça c'était 2 minutes 01, version BFA, version full corruption, version les démos à fli avec leurs étoiles infinies, les DH avec leurs étoiles infinies, tout le tralala. Au Maximum, c'était 2 minutes 1 hein, le clean. Et là, sur la version du pré-patch qui n'a que 48 heures de données, hein, pour rappel, mais tu vas voir, c'est impressionnant. Sur la suite, je pense que tu vas être choqué. Moi, j'étais choqué, donc euh, je pense que toi, ici, si, un petit peu en vert. 3.14, c'est le meilleur temps qui a été réussi d'être fait jusque-là. Bon, ce que tu vois en premier, c'est euh, ceux qui logent les plus hauts, donc euh, tu verras beaucoup de prêtre-ombre, démo à et mettre des bêtes. Mais ça, je te fais une vidéo juste derrière euh, là-dessus, donc euh, voilà. Ce sera, on va pas en discuter ici. Donc 3.14, donc on a 1 minute 14 de plus pour tomber le premier. Irion. Bon, ok, est-ce que ça veut dire quelque chose On ne sait pas. On va passer directement sur Mote au niveau des deux. Donc, avec la corruption, avec toute la corruption du monde, au niveau de Mote, les démos détruits. évidemment, étaient beaux, étaient forts. Le, plus... le kill le plus rapide qu'on avait, c'était du 1 minute 19. 1 minute 19 pour tomber Mote en mythique. Ça, c'est le record version corruption. Version non-corruption, attention, attention, 1:31. On est vraiment pas loin, on est sur du 12 secondes d'écart Il n'y a que 48 heures de données Ce qui veut dire que c'est au moins aussi bien Parce que du coup là on a... ils n'ont pas le temps de faire des équipes exprès juste pour parser dessus et compagnie Là c'est juste les mecs qui sont venus avec leur stuff, qui sont venus tester un peu leur classe et leur spé Une 31, boum Ok, donc déjà on peut voir que apparemment, en tout cas au niveau de mode, c'est au moins aussi simple ou du moins ça va au moins aussi vite. En termes de difficulté, il n'y a pas que le DPS à prendre en compte évidemment, mais j'ai regardé, il y a eu déjà plein de clean sur Enzo, sur Kara et compagnie. Donc globalement ça a l'air de se faire et ça a pas l'air de poser de problème. Du coup ce que je trouve intéressant c'est de regarder où, euh, en combien de temps ils ont été clean parce que c'est difficile d'avoir une métrique. Du moins j'en ai pas pensé à une qui permet de savoir si c'est vraiment beaucoup plus dur ou pas. Tout ce que j'ai vu c'est que plein de guildes l'ont tombé donc je me suis dit bon bah s'il y a une autre euh, mythique tombe plein de fois c'est que ça se passe bien. Donc on va regarder sur un autre boss qui est assez iconique en pure mono-cible, c'est Shadar l'insatiable. Donc là c'est pareil hein. on était en version full étoile infinie et compagnie avant. Demon Hunter avec des 191 000 de DPS, machin. 2 minutes 12 pour tomber Shadar en mythique. Ça, c'était l'ancien record. Désormais, Shadar en mythique. Pré-patch, 48 heures de données. Pré-patch, Shadar, 2 minutes 13. On est sur seulement une seconde d'écart. Le prêtre trompe qui tape à 7100 de DPS mono cible. What the fuck <rire> 7100. Ça, c'est la version du pré-patch. Donc, il y a déjà du 2-13 qui est tombé, du, déjà du 2-13, on est vraiment sur le même type de temps, sachant que là, on a très peu de gens qui ont eu l'occasion de partir. Là, on verra dans une semaine, dans deux semaines, 100% sûr, ce record, il est éclaté. Voilà, voilà c'est dit, voilà c'est posé, uh, never, uh, never en soit témoin, de tout son chagrin, il est témoin, ok Voilà, donc on a un témoin, un vrai témoin. Ça, ça va se faire éclater. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est sûr. Maintenant, on va prendre un petit peu de multi cible, voir comment ça se passe, parce qu'avant, euh, ben, on a par exemple conscience collective où là, la corruption, c'est difficile de réussir à équilibrer par rapport à ça. Parce que mâche-feu, <rire> c'est un fight de mâche-feu, d'ailleurs, tu peux le voir, il n'y a, a que des mâche cheveux hein. quand on clique là. Et les mâche cheveux étaient à plus de 400 000 DPS, hein. c'est normal, voilà. Jusqu'au maximum, c'était 1 minute 5 pour le tomber, ce qui est très très très court, conscience collective. Si on regarde maintenant, je suis sûr que c'est moins, on va vérifier, mais euh, pour moi, ça va être du 2 minutes... 2 minutes 30, peut-être, mais. Euh... 2 minutes 14 Ok, 2 minutes 14 des meilleurs. Évidemment, toujours les SP, hein, les SP 10200, mais 2 minutes 14. Donc, évidemment, c'est plus long parce que là, c'était un fight qui bénéficiait vraiment à fond de la corruption et qui avait pas de limite en soi, en termes de fight ou autre. Donc, c'est assez logique qu'ils n'aient pas pu l'équilibrer de façon aussi violente, sachant qu'en plus, on est capé en zone. Avant, on n'était pas capé en zone. C'est aussi un truc à prendre en compte. Donc, évidemment, maintenant, les classes ne. Pour la plupart ne peuvent plus taper 20 cibles aux alentours, t'es limité, euh, en mâche feu, bah hein, t'as les trucs du phénix, enfin bref, en, en prêtron, bah t'es quand même limité parce que si tu dotes, bah tu peux pas doter tout le monde, enfin tu vois l'idée. Donc dans tous les cas, on est sur du 2 minutes, 14 sur conscience collective, ce qui reste très très correct. Maintenant je vais apprendre prendre des fights un petit peu plus compliqués, par exemple Raden en mythique, ok, Raden mythique, avant les plus rapides pour ton... 1.45 <rire> Bon, avant les plus rapides pour tomber, Raden en mythique, full corruption, 1.45, désormais Raden en mythique, qu'est-ce que ça donne Raden, Raden, Raden... 1.58, comme quoi l'équilibrage est vraiment pas mal Pour rappel, 48 heures de données, 1.58, super intéressant Ouais, donc ils sont vraiment bien équilibré et ça reste très accessible, hein. c'est ouf Et si on prend un autre fight, encore plus compliqué, on va prendre bah, le plus compliqué de tous, mais là il est très scripté, donc ça va être dur de se faire une idée... Euh, on va prendre Kara dans ce cas parce que Kara est, est beaucoup moins limité par les phases. Donc, Kara, le plus rapide, c'était du 4 minutes 23 pour tomber Kara en full corruption. Désormais, Kara, Kara, Kara, en combien de temps ils l'ont tombé Un petit peu plus, ok 30 secondes de plus, 5 08. Mais encore une fois, euh, voilà, il y a eu peu le temps de pratiquer, mais ça reste quand même très très proche. Donc, en termes de raid, on peut dire, on, on a l'impression en tout cas, si on regarde les données, que ça a l'air d'être quand même plus ou moins équivalent. Ce qui est incroyable, ils ont réussi à faire en sorte que ce soit pas beaucoup plus simple ni beaucoup plus dur. C'est très très dur. Tu passes d'un système de corruption où, où t'as pas que les stats mais tu as les personnes qui sont boostées et tout. Enfin, corruption quoi. Ça crée un truc vraiment instable, vraiment dur. Et là, les mecs sont en train de me dire qu'ils ont réussi à faire un équilibrage suffisamment bon pour que tu donnes à peu près le même type de résultat quand tu places, quand tu passes sur des classes qui log à 4000 comparé au truc de 130 000 et tout avant. 130 000, 200 000 et compagnie. Énorme. Énorme travail. de Les, les mecs qui sont chargés de l'équilibrage chez Blizzard, franchement, je mon chapeau. Hein. Mon chapeau, une part directe. Hein. En, en termes de contenu PVE, c'est impressionnant comme c'est bien équilibré. Hein. Je te laisse me dire ce que t'en penses. Hein. Moi, je suis super choqué, en vrai. Et donc, si on regarde le petit Anz euh, les kills les plus rapides, alors, c'était... Euh, c'était 8,53, 8,30, machin, mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, c'est pas des durées qui sont... Euh... Qui sont réels parce que du coup tu es limité. Normalement tu peux pas faire moins parce que tu es limité en, ferme, en termes d'action, de temps et de, de point de vie du truc. Mais globalement, voilà, tu tournais dans les 10 minutes sur les kills de, de Enzot Et si on va regarder du coup le, le boss final, Enzot le corrupteur, attention, attention, attention, et on est déjà sur du 10 minutes. Donc on est exactement sur le même type de temps pour aller tomber Enzot sur le fight qui est quand même assez scripté, peut-être limité en temps. Mais dans tous les cas, let's go Ils ont réussi ça Et donc très sympa, très sympa, donc n'hésite pas en tout cas à partir dans l'aventure du mythique c'est désormais moins dur d'y rentrer parce que t'as besoin t'as plus besoin de corruption, donc il te faut évidemment des bons talents, des bons trinkets d'ailleurs on peut voir, hein, il joue euh, <rire> le Compendium niveau 72, quasiment tous les casters, et sinon il te faut les bons traits et les bonnes essences, mais dans l'idée dans l'idée en tout cas tu c'est désormais du coup beaucoup plus accessible parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir toute cette corruption de folie. La dernière partie dont je voulais te parler c'est le PVP alors, le PVP, j'ai pas un retour d'expérience monstrueux dessus donc je vais pas te mentir. Ce que je vais te dire, c'est basé uniquement sur ce que j'ai eu l'occasion de faire en jouant. Voilà, donc je sais, ça, voilà, ça vend pas forcément du rêve, hein. je suis un... J'ai pas joué des heures en PVP non plus, hein. j'ai eu l'occasion de faire quelques petits duels, des, des petits duels, un peu de PVP sauvage, et de l'arène aux alentours de 2200 de MMR. Donc j'ai joué en prêtre rogue, j'ai fait... Euh, je sais pas, 8, 10 matchs au total d'arène, 8 matchs peut-être, un truc comme ça. Alors, évidemment, comme tu le verras sur la prochaine vidéo que je vais te faire sur l'équilibrage des classes sur le pré-patch, euh, c'est déséquilibré, hein, voilà. Donc ça, je vais pas te mentir, il y a des classes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Euh, c'est pas équilibré. Je te recommande fortement de jouer avec ce petit trinket-là. Donc ce petit trinket-là, il fait quoi Il fait que tu es 68 e level donc tu as très peu d'agilité mais bah c'est le seul moyen de remplacer les systèmes d'avant de trinket que tu avais directement au niveau des talents d'odeur là tu les as plus donc désormais si tu veux avoir un trinket il faut que tu utilises ce truc là donc qui est un petit peu plus bas en e level mais ça te permet quand même d'avoir un trinket en pvp si tu l'as pas c'est la mort euh, moi j'ai vu des mecs en face euh, ils en avaient pas euh, bon bah ils prennent leur contrôle, leur contrôle, leur contrôle euh, C'est si, sap sap machin euh, Je te dégomme, euh, je te mets des, des, des aiguillons en de 6 secondes Je tape ton leader, enfin, c'est compliqué hein, C'est compliqué, si tu veux pas jouer euh, contre un voleur Et euh, si t'as pas le trinquette euh, C'est chaud, c'est chaud patate Mais en gros du coup, qu'est-ce que je peux dire du coup sur le PVP Donc comme je t'ai dit, hein, j'ai joué un petit peu Donc là j'ai une MMR à 2150 Mais j'ai pas joué énormément De ce que j'ai pu voir, c'est effectivement Vu que les classes ne sont pas forcément très équilibrées bah les matchs ne seront pas forcément trop non plus mais c'est normal, c'est un pré-patch, c'est compliqué hein. Donc euh, t'as un système de MMR caché quand tu tags en arène Qui fait que du coup t'es quand même matché contre des gens qui typiquement ont à peu près le même type de niveau que toi Ou du moins avec le même type de MMR, ça reprend la MMR que t'avais avant et ça continue de te la mettre C'est juste qu'il n'y a plus réellement de système de code, de classement et compagnie donc t'es très dépendant des contrôles, donc il faut vraiment jouer ce petit trinket là, et en termes d'équilibrage pur, bah typiquement moi je joue voleur euh, finesse du coup, et c'est vrai que sur un stun 6, le scaling est pas forcément très bien fait au niveau du, euh, des trucs comme le souffle des mourants, et euh, les trucs comme le Dress Agathe, sur un stun 6, sur une open, où tu mets, euh, tu mets euh, t'attaques avec une attaque ténèbre, comme ça quand t'es en voleur, et euh, derrière tu mets, euh... non j'ai pas la bonne spé, attendez une seconde, hop là... Tu mets ton attaque ténèbres, tu mets directement euh, n'importe, tu vas mettre un coup bas pour aller restunner un mec, tu mets ton burst, tu mets euh, flame drest. Là, franchement, euh, les mecs, tu les tombes sur le, coup, sur le KS6. Hein. Pourtant, c'est pas une des classes qui a forcément le plus de DPS, mais en burst, ça fait mal, ok Et du coup, tu te retrouves à mettre du 7, 8, 4 DPS sur un mec qui est stun et qui a 20 000 HP. <rire> du coup, forcément, si tu lui mets 7 000, 7 000, 7 000 et qu'il est stun 6 secondes. Bah il tombe, voilà il tombe, hein. il y a rien à faire La flamme continue de mettre quand même des très bons dégâts On peut voir, ça tape à 3000 Et euh, pareil pour le Dress Il hein. Là il tape à 4200, donc là rien que ça Tu mets 7000 dégâts quasiment euh, Off GCD, et après tu mets ton Burst Forcément ça met des dégâts débiles, hein. typiquement là je fais ça, si je veux mettre moi un type de burst sur mon rogue, là je te laisse mater un petit peu les dégâts, comment ça monte pendant l'embedence, mais là je mets des euh, 3000, 3000, 3000, heavy, euh, 4000, enfin comme je te dis je suis quasiment à 7k dps sur un burst, là on vient de mettre une flamme à 7000, ça va très vite et ça tombe vite sur un stun, du coup ça te laisse beaucoup moins l'opportunité de réagir dessus et faut vraiment que par exemple si le voleur finesse il met un salam nombre, que tu puisses assise, que tu puisses faire un truc, que tu aides le mec ou alors que tu sois pas stun ou alors tu trinquettes évasion, mais il faut répondre à ça et des classes comme le démo affli ou le SP vont faire extrêmement mal et font extrêmement mal en pvp, c'est normal après, sur un pré-patch, c'est dur d'équilibrer les classes entre elles, il y a des différences en entre elles, et forcément, euh, voilà, c'est rigolo si t'aimes le PVP, par contre, si tu cherches quelque chose de purement équilibré et sur lequel ne pas rager, ça va être dur, typiquement, ton War Fury, ça va être compliqué de réussir à faire des trucs en PVP avec, c'est un exemple, mais voilà, c'est un, un exemple qui reflète assez bien l'état actuel en PVP. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo où, où j'avais très envie un petit peu. Moi, ça me questionnait à fond de regarder qu'est-ce qui se passe à gauche à droite, au milieu, en PvP, en raid, en mythique+. Globalement, je trouve que c'est quand même vraiment bien fait. Je suis très content de l'équilibrage qu'ils ont fait. Je te laisse me dire ce que t'en penses, euh, qu'est-ce que tu penses de l'équilibrage Sachant que on va parler également de l'équilibrage des classes au niveau du pré-patch Et là par contre il y, y a un peu plus de déséquilibre et de choses à dire N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis On est déjà plus quasiment 23 000 ou plus de 23 000 fois Ça va trop vite, ça fait trop plaisir N'hésite pas non plus à poser tes questions sur le Discord À checker la chaîne Twitch si t'as envie de venir faire un coucou sur les lives Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite